Donc je vais vous présenter le, le, le projet euh, Calimucho qui est euh, un projet de recherche du laboratoire euh, Liupa de l'Université de Pau et plus particulièrement de l'équipe T2i et d'une partie de cette équipe constituée de mon collègue Philippe Rose et de moi-même, plus quelques étudiants en, en thèse actuellement. C'est un projet qui s'intéresse au problème des applications euh, qui fonctionnent sur des périphériques euh, nomades, type smartphone, tablette euh, ou PC classique, et euh, qui euh, prend en compte le, le, le souci que l'on a dans ces cas-là d'avoir des applications qui fonctionnent dans un contexte qui est instable. Euh, donc, par contexte, on entend euh, d'une part ce que les utilisateurs souhaitent. D'autre part, ce que l'usage de l'application souhaite. Euh, certains services sont utiles à certains moments et ne le sont plus à d'autres, par exemple. Et enfin, euh, ce que le, le, le contexte matériel permet, en particulier en termes de débit de réseau, de délai de transmission, de charge des processeurs, etc. Alors, pour tout ça, notre, notre approche, c'est une, une plateforme sur laquelle s'exécute l'application et qui a pour but de surveiller le contexte et de modifier l'application pour euh, s'adapter aux besoins. Pour modifier l'application, eh elle, elle est capable de, de déployer euh, des, des, des parties supplémentaires d'une application, d'en supprimer, de déplacer certaines parties d'un périphérique à un autre, d'établir de nouvelles connexions, de supprimer d'autres connexions, pendant que l'application fonctionne. Donc les domaines d'application possibles de, de ce genre de plateforme sont assez vastes. On, on pense en particulier à des, des choses comme tout ce qui tourne autour du tourisme ou de visites de musées, etc., où les, les, les personnes pourraient sur leur périphérique avoir accès à des informations euh, supplémentaires, être guidées par exemple dans leur visite, euh, être informées d'événements qui se produisent. Et il y a aussi tout le problème de, de, de, de tout ce qui relève des accidents hein, euh, accident de, de, de la route par exemple où euh, à ce moment-là une telle application pourrait euh, contacter les, les, les services de sécurité, envoyer des informations de localisation, envoyer des images éventuellement pour euh, savoir ce qui s'est passé exactement. La démonstration que l'on va faire maintenant d'une utilisation de, de, de la plateforme Kalimucho c'est une, une petite démo assez rapide qui montre qu'on peut mettre en place, déployer une, une application, en l'occurrence ici une application qui va filmer une scène depuis ce téléphone et envoyer l'image sur, sur l'écran de cet ordinateur. Euh, ensuite, euh, on montrera qu'on peut déplacer euh, l'affichage de la vidéo qui était sur cet écran sur, euh, sur un tablette, euh, qui est ici. Euh, et enfin, euh, qu'on peut remplacer euh, cette vidéo par une série de, de prises de, de, de photos hein, automatiquement déclenchées sur le, sur le téléphone. Et pour terminer, qu'on euh, va pouvoir rajouter la localisation GPS du téléphone euh, et des photos qui sont prises. L'idée de cette démo, c'était de correspondre un petit peu à une situation de type accident écologique où on enverrait une personne avec son téléphone sur les lieux de l'accident, il envoie un film qu'on récupère au centre. Donc si on démarre, la première chose, c'est le déploiement de la petite application au début. Donc ici, on a la caméra qui se met en marche et le film qui est envoyé ici en direct. Si ensuite on décide que ce film doit être plutôt transmis à un expert qui n'est pas là, mais qui a une petite tablette comme ça, on peut lui transférer le film, il le voit. Ce film est transféré sur la tablette et on voit le film qui continue sur ce dispositif-là si, soit pour des raisons de, de, de, de stockage d'informations, on préfère avoir des photos qu'une vidéo, ou si le réseau fait que la vidéo ne passe pas bien et qu'il est préférable d'avoir une série de photos, ben, on va pouvoir passer à, à ces choses-là. On va arrêter la vidéo et se mettre dans un mode où on va prendre des, des, des photos, lesquelles photos seront envoyées simultanément sur les deux, contrairement à ce qui se passait pour la vidéo. L'appareil prend des photos à intervalles réguliers. Et la dernière étape euh, consiste à euh, démarrer la, la localisation GPS sur, cette, euh, sur, ce, sur ce téléphone et à récupérer un tagage sur les photos qui indique euh, la position dans laquelle euh, elles ont été prises. Puisque euh, c'est quand même important sur un accident écologique de savoir euh, exactement où se situent les, les, les choses.